J'ai décidé d'imposer les valeurs du bien commun dans ce monde-là qui, euh, qui est dirigé par des, par des États qui... qui se battent pour leur intérêt particulier, en mobilisant le public autour d'une idée très simple. Il s'agit de s'approprier une terre qui est située à 1000 km du pôle Nord géographique. C'est l'île Hans, en fait, c'est une île toute petite, à kilomètre carré, et qui est destinée, selon moi, à appartenir à tous, parce que pour le moment, deux pays se la disputent. Et s'ils se la disputent et finalement se l'arrachent pour pouvoir par la suite exploiter les ressources de pétrole qu'ils imaginent exploitables au niveau de l'océan glacial Arctique, dès lors que les glaces auront terminé de fondre. Pour que ce, cet avenir ne soit pas celui qu'est en train d'écrire la collectivité internationale à l'heure actuelle, pour écrire un autre avenir, j'ai décidé euh, que cette île m'appartenait. J'ai décidé que l'île Anse m'appartenait comme elle appartenait, comme elle appartenait à, à tout le monde qui décide de se l'approprier, parce qu'elle nous appartient en tant qu'être humain et non pas en tant que personne. Elle se veut, un, cette île, un pôle qui fédère, qui fédère au-delà de toutes les, les opinions, les disparités, de quelque soit, enfin, c est, c est, ça rassemble autour d'une notion d'être humain et d'une notion de conscience. La, notion, la conscience que l'on peut avoir, nous, en tant qu'être humain et en tant qu'humanité, de l'impact que l'on a sur la planète. J'ai décidé de monter une association qui a pour mission euh, d'amener euh, l'ONU, avec l'accord du Canada et du Danemark, à déclarer que cette île n'appartient définitivement à personne. C'est un statut hein, qui existe, qui doit être validé par la Cour internationale de justice de La Haye, et est, qui est le statut de terra nullius, voilà. une terre qui ne peut relever d'aucun État. Ça va se décider à ce niveau-là, mais pour arriver à ce niveau-là, il faut convaincre un certain nombre de pays de faire pression, enfin d'expliquer les choses auprès du Danemark et du Canada. Et pour déjà convaincre ces pays, il faut qu'on ait suffisamment de monde, suffisamment de personnes, d'habitants, d'individus, de, de rejoindre cette démarche. Tout lieu dès lors qu'il n'appartient à personne, il est à la disposition de tous, il est offert à tous C'est universel. En soi, voilà, c'est c'est pas une étiquette. Hein. L'île Hans, elle, elle m'appartient pas, elle appartient pas non plus à l'association. Cette île doit appartenir à tous pour que, d'une certaine manière, chacun se sente relié en fait à cet endroit, qui nous relie à la terre globalement, qui nous relie à cette conscience et à cette nous, à, à, et à nous-mêmes. Une idée, je dirais, écologiste en soi ne doit pas être écologiste, sinon elle est perdue. Elle appartient à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est on est tous écologistes dès lors dès lors depuis le jour de notre naissance, même avant. -dire que le jour de notre naissance, il a bien fallu respirer quelque chose, donc il nous fallait de l'oxygène. Donc si on ne tient pas à ce qu'on respire, à ce qu'on est, à ce qui nous fait vivre, eh ben, on, ben, voilà, on est relié à ça, donc on est forcément écologiste. Alors on en est plus ou moins conscient, on, on interagit plus ou moins avec ce souci-là. Mais, mais ça ne peut pas être confiné à une vision ou à un parti. Donc l'écologie doit retrouver déjà son universalité. À travers le, ce projet-là, enfin c est, c est, ce programme Hans, on implique des, des architectes, on implique des professionnels du bâtiment, on implique des artistes de tout, toutes formes, on implique des municipalités, des, tas, des lieux, des gens qui n'ont rien à voir forcément, peut-être peut au demeurant avec l'écologie. d'un coup, j'ai découvert cette île, elle est sympathique parce qu'elle est justement à un endroit à la frontière donc entre le partage des eaux du de, de Canada avec le Danemark, enfin, enfin du Canada et à l'ouest et, et le Danemark à l'est avec le Groenland, dans le chenal de Kennedy. Et cette île, elle est coupée en deux par cette île de partage des eaux, sauf que c'est un bout de terre. Donc ils n'ont pas su se départager, savoir ce qu'ils faisaient de la terre, ils l'ont laissé comme ça. L'idée c'est de te dire, attendez les gars, ça c'est qu'un caillou, euh, le symbole, il est purement dans votre tête et nous aussi, on a le droit à avoir des symboles dans notre tête, mais ce n'est pas ça. Pas notre... On ne va pas gagner une puissance supplémentaire en acquérant ce petit bout de territoire, mais en seulement, on va le donner à tous. Le jour où toute la conscience, enfin une conscience en tout cas mondiale, se posera sur ce lieu, je pense qu'un pays comme n'importe lequel ira, pas tout à fait de la même façon exploiter le gaz ou le pétrole dans la région. Il peut-être un peu plus attention parce que là, il pourrait y avoir une réelle pression internationale. Je pense qu'on est chacun, on est guidé par. Euh par une énergie, par une vocation qui nous anime et qui est assez mystérieuse, fondamentalement. Donc c'est extrêmement délicat d'en parler. Cette vocation-là, qui, qui peut-être atypique, elle s'explique de par, de par mon histoire, de par cette, ces expéditions, de par cette, cette écriture, cette volonté toujours de chercher aussi d'aller plus loin dans une, dans une recherche. Le pôle Nord, géographiquement, on y est déjà allé bien des fois, donc le premier au pôle Nord, ça ne le fait pas. Je me disais qu'il y avait d'autres espaces à conquérir, à trouver, qui était plus important que d'être physiquement là-bas, parce que c'est encore une projection de l'ego, moi je, je suis le premier, que ça n'a aucun sens. Le jour où il n'y aura plus de glace permanente sur le sol glacial arctique, eh bien on se ira beaucoup plus mal sur la planète, parce qu'il n'y aura plus ce réservoir de froid, et le, la calotte glaciaire du Groenland va se mettre à fondre sérieusement, déjà que c'est bien entamé, mais là, il n'y aura plus de limites à l'augmentation des niveaux des océans et ça aura des conséquences bien au-delà même des, des, des, des quais ou des maisons qui se font dévorer au fur et à mesure. Après, c'est des zones cultivables qui vont être… Il y en a de plus en plus, même le Nil, c'est assez, assez terrible, du côté même du Cambodge ou du Vietnam, qui sont très très proches du niveau de la mer, donc les, les sols deviennent salins, donc il ne plus possible de faire pousser du riz. Euh, donc on va vers de, de, une réduction de la production alimentaire liée à la, la fonte de la calotte de, de Corée de très importante. Donc vers un enchaînement, puis à la disparition des terres, donc une ne, ne poussée immobilière encore plus forte. On est conscient en fait, de la gravité des choses, on en est conscient, mais on vit tellement en dehors de cette conscience, on est tellement... Euh, L'un comme l'autre, un petit peu corrompu. Corrompu par quoi Par la matière, par l'aisance, par, la, par la facilité qu'on a de communiquer, de prendre l'avion, de prendre sa voiture, etc. On n'a pas du tout envie de en remettre ça en, en cause. Ça va plus loin que ça. C'est de l'ordre de la philosophie, d'éthique. C'est presque, presque une foi qu'il faut réveiller en nous pour être animé et pour être aussi relié. Or, en définitive, on veut être relié dans les discours, mais au bout du compte, c'est toujours l'intérêt personnel qui l'emporte. C'est au bout du compte, la personne elle va choisir pour elle-même. Moi, pour mon confort, finalement, je vais faire ça. Ça me plaît d'aller là, donc je vais y aller. On ne va pas aller au-delà. Et un, un pays, c'est pareil. Un pays, au bout du compte, il va décider pour son intérêt particulier. Une entreprise, c'est pareil. On n'est qu'une succession d'individus, de personnes qui pensent, qui réagissent et qui décident en tant que personne, donc qui, qui ne cherchent qu'à servir un intérêt personnel, que ce soit à l'échelle de l'individu, de la société, d'une enfin entreprise ou d'un État. Et, et comme ça, et ben non, ça marchera pas. À travers cette île, je, je lance un concours d'idées. Con, un, un Il s'agit d'imaginer un édifice sur cette île qui représenterait notre, human, notre humanité et, et qui fixerait un cap à suivre. Placé comme ça au pôle Nord, devant un peu l'homme face, face à son destin. Quoi face à l'absolu et puis en lien avec vraiment la, la, la source de la vie, la, la terre, quoi, les forces originelles. Dans la proposition Hans, il y a un volet diplomatique, donc je compte beaucoup sur ce volet. Je pas encore tout à fait parce que j'ai envie d'avoir vraiment des choses assez, assez fondées. Quoi. Pour être sûr, au moment où je m'avancerai vers des, vers des diplomaties, différents pays, faire des propositions. Sur le plan idéologique, sur le plan du principe, non. Non, non, non, non. j'en ai parlé aussi euh, un petit peu au gouvernement français qui ont regardé ça avec curiosité. Ça ce n'est pas allé plus loin parce que je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais même la dimension diplomatique ne, ne heurte pas la diplomatie française qui, ont qui a affaire à des causes beaucoup plus complexes lourde que la question d'un îlot polaire. Les obstacles qu'on peut se mettre par rapport à ça, ils sont en nous-mêmes, ils ne sont pas tellement dans, je pense, sur le, plan, sur le plan politique. Chacun est prêt à comprendre ça, et même les Canadiens et, Dan et Danois aussi, on peut leur expliquer, c'est peut-être pas encore le moment, mais ils le comprendront très bien aussi, je pense. Je pense que si on se retrouve entre personnes qui veulent changer de monde, avec chacun des idées, mais pas de moyens, ça avancera moins que si on arrive avec son idée vers des personnes qui ont des moyens, qui sont donc dans d'autres espaces. Donc c'est peut-être mieux de construire, de, de, de, de vraiment bien fixer son discours, sa position, et puis là d'aller au-devant de partenaires. Pour le moment, c'est de renforcer le positionnement de l'IL-HANS, son identification auprès du public en France son identification auprès de tous les publics. C'est-à-dire, la perspective, c'est d'avoir davantage de médias, donc de communication au sens large, davantage de, de, de, de, de, de présence de, de projets autour des jumelages, donc de, de jumeler des lieux à l'île Hans, donc c'est des propositions qui sont en train de naître. Dans 20 ans, c'est de se dire qu'à l'île Hans, devient, ça sera effectivement une terra nullius, euh, qu'il y aura ponctuellement des missions là-bas, à la fois peut-être des missions artistiques, des gens qui auront des projets, mais c'est surtout des missions scientifiques. Et dans 20 ans, oui, cette île sera un lieu d'étude, etc. Mais bien au-delà euh, de, de la situation de l'Arctique, qui, qui est nécessaire, bien évidemment, de protéger, euh, ce sera un examen de conscience qui se sera traduit en actes, mais aussi en décisions, à un moment il faut faire des choix. J'appelle chacun de vous, à visiter sur Internet le site www.ansuniversalis.org. Et sur ce site, vous pouvez devenir l'habitant virtuel de l'île Hans. Et pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer « J'aime » sur Facebook. Il suffit aussi de, de, de remplir une déclaration de revendication qui fait que vous revendiquez cette île qui est perdue à 1000 km du pôle nord géographique au même titre que peut le faire aujourd'hui encore le Canada et le Danemark. Pour montrer que cette île vous appartient parce que votre destin, votre avenir vous appartient.